bonjour à vous, je m'appelle Salah Yusfi et je suis là pour euh, échanger mes cartes de huile alors je vais vous montrer au début j'ai Empereur of Thunder Voilà. explosion dragon dragonity pilon ah. X. Genex, Crasher fissure Giant Tru Natural Mantis Neo Frumble Oil Oil Natural Ragweed Judgment Dragon Mobius de Frost Monarch Natural White Oak exiled force Elemental Hero Forest Man Excusez-moi Killed Rain call of the Haunted Natural Think Bug Mask Dragon Ally Genix Club Dust Shoot Solomon Judge Magician <laughs> Polycaria <laughs> Lighting Vortex <laughs> Demon Road God Beast Cocotte Magic Thyllabs, Swallow Nest, Diffusion, Chain Pro, Crocus <laughs> Girl of Ritual, The Of Numbers Label, Breaker the Magical Warrior, Roxylian Vazvizki, Gontara Brave General of the Ice Foundry. Ally Genix Reviver. Voilà. Aid Genix. Angus. Brain Control. une Fusion Carte. Oh, excusez-moi. Imperial Et maintenant, on va carte Ocean God Framble Natural Exterior, Allygenics, Triforce, ma meilleure carte. Dragunity Knight Barfum, merci de voir mes cartes et j'espère que vous me contactez. Si vous voulez des informations, lisez la description et merci.